Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour. Vous avez bien dormi Je fais cette vidéo rapide pour, euh, pour m'adresser à quelques choisis. Je sais que ce n'est pas facile. Hier j'ai fait la première partie d'une vidéo où je parlais de les choisis. Très souvent vous allez être marginalisé, attaqué, détesté. On va se moquer de vous parce que vous êtes juste qui vous êtes. Vous êtes sincère. Vous êtes honnête. Vous n'aimez pas, vous ne, vous ne manquez pas, vous ne prétendez pas. Tu les cash. Tu ne connais pas mettre le make-up. Tu ne connais pas faire la mascarade. Bonjour, bonjour à tous les choisis. Tu ne connais pas faire la mascarade. Quand ça ne va pas, tu fais asseoir ton mari ou ta femme. Tu dis, parlons. Tu fais pas le que tu pars, tu couches avec quelqu'un, tu reviens, tu te couches, tu prétends. Non. Si Tu vas arrêter une relation, tu fais à soi la personne, tu dis que voilà, j'ai essayé. Tu vois que tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas dire que tu la, la trompes. Non. Et étant donné que tu peux voir à travers les gens, étant donné que tu peux. Euh, tu peux lire quand les gens ne sont pas vrais. Et quand on sait généralement autour de toi, tu as des gens qui sont très égoïstes, hypocrites hypocrite pardon tu ne tiens pas ça ne tient pas tu n'arrives pas à comprendre bonjour vous allez être attaqué moi je vous dis vous allez être attaqué vous aurez vos vos euh, parfois même les membres de votre famille votre vos frères ils vont se liguer contre vous. Ils vont aller monter votre mère ou votre père contre vous. Vous faites votre mieux. Vous voulez construire la maison du père. Vous voulez arranger la tombe de la mère. Tout le monde va venir se mettre contre vous. Tu veux montrer que tu as l'argent plus que qui. Tu veux montrer que tu connais plus que qui. Vous étiez censé faire ça depuis que je suis petite. C'est moi qui dois grandir. Votre petite soeur, la dernière petite soeur, avant de faire ça. Écoutez, arrêtez de chercher à ce que les gens-là vous aiment. Ils ne vont pas vous aimer. Ils vous détestent depuis longtemps parce qu'ils ont vu ce qu'il y a en vous. Et ils savent que si tu connais qui tu es, si tu connais une minute que tu as le pouvoir de commander tes finances, que tu peux prendre de l'eau, tu parles à l'eau. Tu te mets comme ça, tu parles sur la vie de quelqu'un. Tu prends un petit truc comme ça, tu ne donnes la personne pas, il est guéri. Il y en a parmi vous depuis que vous êtes petit, on a dit à vos familles, à votre famille, qu'elle a quatre yeux, elle peut guérir les gens. On ne t'a jamais dit. Ils t'ont caché. Chaque fois tu restes, tu rêves, tu sens, tu rêves, tu te vois, tu te vois, tu te vois, tu te vois à l'étranger, en train de guérir les gens. Et quand ils te prêtent pour la bête noire, ils te prennent pour la, comment dire dit en anglais, black sheep. Ah pardon, c'est encore Jocelyne pardon, ça passe toujours seul. Et le truc c'est que quand tu es au milieu d'eux, tu ne te sens même pas à l'aise. Parce que tu peux, tu peux tu peux, écouter même le penser. C'est comme si tu peux sentir le ah, ah, ah, ah, ah, ah. Hum, Le venin de ça. Qu'est-ce que je vous parle? Je sens ça en moi. Hmm hmm hmm hum. hum, hum. C'était un gâté pour mariage. Tu avais confiance à ta tante là. Que non, c'est la, la petite sœur de ma mère. C'est la grande sœur de ma mère. Non elle vient et dit à ton mari, oh, hein, que tu ne même pas épouser la fille -ci. Après ton mari vient lui te dit, fais attention à ta tante-là. Tu dis, non, c'est la grâce de ma mère, non? Ah, qu'est-ce qu'elle peut me faire? Le jour où tu vois son vrai visage, tu ne peux que dire, qu'est-ce que je vous ai fait? Écoutez, les choisis sont trop menacés. Trop. Et quand on mère tu ne comprends même pas ce que tu as fait. Seulement les plans pour faire aider la famille, pour faire grandir la famille. Ils font les problèmes, ils mettent la zizanie. Tu veux les réconcilier, ça tombe encore sur toi. Tu les appelles, tu les mets ensemble, tu te dis que bon voilà, je veux réconcilier, vous non. parlez même non? Hop, oh oh oh oh. oh. pas veut mettre les problèmes dans la famille, hein? Oh, maman, je voulais seulement que vous parlez, non? père mort depuis 20 ans tu ne fais que dire faisons la neuvaine du père demandons à la messe d'action de personne ne veut chacun est papier de son côté quand tu lèves le tu lèves le doigt maintenant tu organises tout, tu payes tout tu fais toute la cérémonie maman qu'est ce qu'on ne veut pas te faire tu sens comment tu es combattu c'est notre père non mais oui, c'est notre grand-père, non? Si je sors ça, c'est bien pour tous les tous les descendants, non? C'est quoi le problème? Ils sont derrière toi. Vous savez, je dois vous préparer, je dois vous dire, parce que je sais que vous êtes là seulement, vous. vous, vous. Certains, vous avez même dû fuir, partir, rester dans notre pays. Depuis 20 ans que tu es aux États-Unis. Tu Appelle de temps en temps, que tu ne veux même plus passer au pays parce qu'ils t'ont trop montré. Tu protèges même tes enfants. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition parce que vous détestez ils vous détestent au royaume. Donc je dis, il y en a parmi eux qui vous détestent royalement. Le genre que... Euh, ils vont passer derrière vous pour même vous gâter avec vos enfants. Donc on manipule ton enfant pour qu'il ne te parle plus. Tu crois que tu as l'impression que c'est comme si ma tante, là. Ou bien c'est comme si ma soeur, là, quand elle parle, quand elle... Chaque fois qu'elle ne voit pas mon enfant, l'enfant est toujours... On monte tes enfants contre toi. Oh. Donc, tu es fatigué des combats. Tu combats fatigué. C'est quoi ça? Parfois, tu viens, tu dans le rêve, tu les vois, mais tu vois le visage. Si ce n'est pas les cousins, si ce n'est pas les tantos, Ce n'est pas parce que vous avez grandi ensemble que maintenant là, ils sont toujours simples. C'est n'est pas parce que tu. Non. Il y en a qui ont dû partir chez le marabout. Ils ont lu votre destinée à votre place. Ils ont lu. On leur a tout dit sur vous. Et voilà, il est censé être PDG. Il est censé être un grand de ceux dans ce pays. Il est censé. Elle est censée. Voilà, elle est censée voyager. Est Marie m'avait un milliardaire. Elle est, elle est. Ah. D'accord. On va voir ça. Il y en a parmi vous, votre achat est censé venir de toutes les devises du monde. Bibiche Monaco. Je ne te vois pas souvent dans mes directs. Je ne permets qu'à ceux qui me suivent souvent de faire leur publicité ici-là. Tu as compris, Bibiche. Tu sors d'où? Je ne veux pas les en accueil ici. Si je ne te connais pas, non, pardonne pas. Tu as compris, Bibiche. Et ne vous méprenez pas. Hein? Ne vous méprenez pas. Vos oncles, vos tantes là, ils consultent les marabouts. Bonjour. Vous ne parlez plus. Je veux fortifier quelqu'un aujourd'hui parce que tu penses que ce que tu fais, ça ne, ça ne se voit pas. L'esprit m'a demandé de faire cette vision, de faire cette vidéo. Ça va pour te dire que tu ne dois pas abandonner. Il y en a parmi vous, vous êtes tombé sur mes vidéos. Il y a une qui m'a parlé, elle a, elle a fait la consultation ce matin, elle me dit, depuis vendredi qu'elle a commencé à faire mes astuces. seulement l'urine là, le banc d'urine. Depuis des années qu'elle n'a pas d'emploi. Elle a trouvé le boulot hier. Et sa part d'attard là, c'était le plus, plus, plus, plus, plus, plus. il y a des choses que vous avez commencé à faire parce qu'il y en a parmi vous, votre pouvoir est très grand. Il est très puissant. Et parfois, vous vous sentez seul. Bonjour, Nedi. Vous, vous sentez seul. On... Tu te lèves, le matin, Tu es fatigué. Bah, tu as l'impression que tu te bats. Et tu es seul dans la bataille. Tu sais, c'est encore plus pire quand tu es dans une bataille, mais tu ne sais même pas. Je vous parle comme ça parce que je veux que vous soyez conscient que si on vous a attaqué, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous. Je ne sais pas si vous comprenez. La Bible dit que fortifie-toi en l'éternel. Parce que Dieu connaissait qu'à un moment, mon est... Tu vas rester comme ça, là, tout va se tourner dans ta tête. Tu vas te demander même que je, je. me bats même pourquoi. Ah, je laisse même tout ça. Non, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Et à chaque fois que je traverse des zones vraiment comme ça, là, je me dis toujours que ça là, quand je vais finir l'autre cycle, quand ça va passer, ça là un tout sera clair dans ma tête l'argent va venir je vais rencontrer encore d'autres personnes qui vont à ma destinée parce qu'il y a des moments où tu sens qu'on se cher et attaqué tu te rêves et tu as les combats tu as les mauvaises humeurs tu as... es ici tu en quoi ça tu n'arrives pas à voir clair à être positif tu fais n'importe comment il y a un filtre que tu mets sur ton visage. C'est comme si tu pleurais. C'est comme si on a mis le filtre là sur ton cœur. C'est là Tu dis à ton cœur que... Réjouis-toi. Tu dis à ton cœur Réjouis-toi. Sois de bonne humeur. Tu dis même, c'est quoi ça? Ne t'inquiète pas. La Bible dit que There may be pain in the night But joy comes in the morning There may be pain in the night But joy comes in the morning Il y a le somme 126. Prenez ça, vous lisez. C'est un pas là j'ai mis ma Bible. Que vous allez semer avec les larmes. Mais vous allez revenir vous allez récolter avec la joie. Et cette impression de ralentir là, c'est aussi parce que tu as commencé un travail spirituel. Tu as coupé la tête du Jean Tu as coupé sa tête. Bonjour Benaïssa Vous savez les mauvais esprits n'aiment pas quand tu es résistant on te bloque ici tu lances là bas on bloque là bas tu lances ici on bloque ici tu lances là-bas Mais c'est même quoi ça tu es toujours avec la bible chaque jour à trois heures à la douche chakarabacassa au ça. si on peut pas décourager la fille c'est même quoi ça tu as le don le matin tu mets sur ta bouche tu parles oh, oh, oh. c'est même quoi avec la fille c'est même quoi avec la fille tu es là, tu es là, tu es là, ouais, il dit que tu es là, comme bien, mm -hmm. dès que je te lève le matin, notre père qui est au que ton nom se viens je m'arrive, viens me fortifier, mes ancêtres venaient me fortifier, mais la fille c'est là, hein? t'inquiète pas, chaque jour tu entres de verser quelque chose dans le futur, rempli. remplis, tu remplis, tu remplis, tu fais ton bain d'urine. Tu remplis, tu fais le don, tu remplis, tu prends le kit, tu fais, tu remplis, tu prends Sarah, tu fais, tu remplis, tu fais le jeûne, tu au oh, colo, un beau jour, un beau jour, ouverture, bam, ce compte a bloqué depuis 15 ans là, en 3 mois, tu reçois 50 millions, tu comptes en 3 mois l'argent que tu as eu, 50 millions, tu es dépassé. C'est la qualité d'argent qu'on avait gardé, Attendez, je creuse encore. Je vais encore creuser. À de creuser hein? à moi. à moi. Jesus, Jesus, You love me too much, oh. Too much, Too much, oh. Excess love. Oh. On n'a on plus que vous ralentir. Mais ils ne savaient pas qu'en vous ralentissant, ça faisait que vous, vous aiguisez encore mieux votre couteau. En vous ralentissant, vos rêves devenaient encore plus grands. En vous ralentissant, ils mettaient encore plus de rêves en vous. Ils ont monté les superficies des terrains que vous allez vouloir acheter. On augmentait donc peut-être que tu allais planifier 1000 mètres carrés. On t'a bloqué 10 ans. Maintenant, tu veux savoir que 50 hectares. Ils ont fait l'erreur de te toucher. Ils ont fait l'erreur. Au lieu de dans un pays, te voilà dans 10 pays. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous ne connaissez pas. Avant qu'elle restent les je danse moi ça ça. je danse. Quand ils viennent mettre leurs fausses images dans ta tête là pour que tu sois en dépression, demande-moi comment mon avec ça. Parce que dépression, tu crois que je vais mettre à terre? Tu crois sincèrement que tu peux mettre ta terre, dépression? Toi, regarde toi. Hein? Oh. Dépression, je n'ai pas un, encore euh, une oufille. Je n'ai pas encore dit. Hum. pas encore tu lances cinq entreprises en un mois. Tu fais dans tout en un mois. Donc, tu étais censé faire une entreprise tous les deux ans. On te bloque 15 ans. En un mois, tu crées cinq entreprises comme Pian. Le mois prochain, tu t'étends sur cinq pays comme Pian. On dit que Yay, la Wetibidis. Tout ce que vous aviez bloqué là. Tu fais seulement ta chanson. Vous savez que quand les grands mères pleurent le deuil au village, non? Elles font. Elles font la même chose là. Donc, je sens la restauration de quelqu'un aujourd'hui là. Elle te dit. Je sens que t'en parles aujourd'hui. ça va venir, Tu vois, faire cela. <rire> je partais souvent au deuil pour regarder les mains là. Ça m'amuse tu te sens, tu veux bien mère, elle s'assoit sur elle, fait... Même la, les pleurs, pour pleurer, il n'y a pas. Ah, yes, Seigneur, yeah. c'est bon comme ça, là. Ouais, ok. Bonjour, Monsieur Ito, là. Oui, ah. c'est yeah, Les bonnes choses arrivent. Je sens ça aujourd'hui. Je sens ça. Jesus. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Le Seigneur en train de le remettre les idées dans votre esprit. Il remet. Il y a une personne en particulier. Ta vision est attaquée récemment. Quand on t'a volé, ta vision est attaquée. Tu as été découragé énormément. Le Seigneur est en train de te remettre les rêves là dans le cœur, encore plus grand. Le temps que tu devais prendre pour rembourser tes dettes, que tu voyais que tu devais faire ça en 12 mois là, il me dit qu'il te, il te raccourcit ça. Il te raccourcit ce temps au nom puissant de Jésus. Il y en a parmi vous, vos portes de faveur sont en train d'être ouvertes. Quelqu'un avait pensé à toi pour te faire du bien, il t'a oublié. Il t'a oublié. À l'instant, Dieu est en train de remettre ton nom dans son esprit comme bien. Et il remet le business que vous allez faire ensemble. Est-ce que vous savez que vous êtes à un business près de votre de votre réussite? Donc il suffit que quelqu'un se rappelle de toi. Ah oui, oui, oui. Achète-moi la marchandise là-bas, tu m'envoies. Grand, j'achète pour combien? Euh, 70 millions. Tu pas de bénéfices dans c'est même 15 000 euros. une idée. Et la personne dit que c'est que toi qui vas acheter, c'est toi. Je vous remets, je remets ton nom dans la tête de la personne là au nom de Jésus. Je mets ton nom dans la tête de la personne au nom de Jésus. Il y en a parmi vous, vous avez vu un business et quand tu as vu le business, là, tu t'es lancé dedans. Tu as senti que ça allait donner. Et depuis trois jours, l'ennemi a attaqué ton idées par rapport au business-là. Si bien que tu voulais même laisser tu voulais laisser. Tu étais fortement attaqué. Le Seigneur est en train de te remettre tes ailes. Il te remet tes ailes. Dites-moi que je reçois mes ailes. Il te remet tes ailes. Il remet tes ailes. Ta vision, donc ce que tu avais vu au début pour le business, ça va encore revenir. La reine Marie-Blanche, toi, là, t'as pas saut toujours que... Toi, là, elle, je ne sais pas ce qu'il fait de toi. Je ne sais pas ce qu'il fait de toi. Je veux faire, tu mets la godesses au Hein? <rire> tu es <veux> toujours au féri. <rire> recevez vos ailes, <elle>, recevez. <coughs> Il y a des gens avec qui vous avez prévu de faire le business là au départ. L'esprit me dit de vous dire de ne pas. Parce que quand vous avez parlé à ces gens-là, ils vous ont découragé. Leur esprit n'était pas bon. Ça engloutit votre énergie. Ça engloutit votre zèle. Donc, Dieu est en train de remettre ce. Voilà, tu vois, quand tu prends la marchandise, tu parles à la marchandise que je te vends aujourd'hui. Oh, Gotham. Oh, you are. Que je vais te vendre. Tu te lèves le matin. ta tac, tac. Une idée vient. Ouais, contacte telle personne. ta ta ta ta, ta. Tu restes en salle, on t'appelle. Oui, tu es encore, tu es encore là Oui, j'ai, j'ai, j'ai. Oui. Dieu, le Seigneur vous remet ça. Il y en a une parmi vous. Tu vois, à un moment, tu voulais faire d'en dessous. Quand tu te voyais, tu te voyais en train de faire le coaching, la vente, le mentoring, le ceci. Après un moment comme ça, tu t'es découragé. Tout ça est parti que oui. Le Seigneur est en train de vous remettre tout ça là dans la tête. Toutes les directions, là, tout ça, tout ça. Il remet. Tu te lèves, tu fais. Tu te lèves, tu fais. Parce que quand tu n'as pas de vision, la vision est de telle façon que quand tu te lèves pour aller acheter la marchandise, tu dis que mec, je vais vendre la marchandise. La main dans ta tête, tu es en train de voir. Tu es sûr que tu es sûr que tu sais que tu sais que tu vas vendre la marchandise. -là. Ce qui fait que quand tu prends, parfois on m'en va acheter qu'on a tout commandé. Le bénéfice, de ça, une fois tu prends, tu lances ce que tu voulais faire, là une fois tu tournes la maison, là, tu mets les fait Fais dans le meublé, je vous en prie. Lancez les logements meublés. Certains d'entre vous, vous avez abandonné vos votre maison au pays. Envoyez qu'on parte là-bas, on verse le sel. On verse le sel. Tu commences, tu restes en France là-bas, tu appelles tes clients. Tu appelles tes clients. Que je ne manque pas de. Je vous appelle des quatre coins de la terre. Voilà la période des vacances. Vous venez et vous logez dans mon meublé au nom puissant de Jésus. où c'est vous, c'est pas vous. Et que vous manquez, on ne pouvez pas manquer l'argent. pas de quoi? money. J'ai l'argent, j'ai la marchandise. Non? Je manque l'argent, j'ai la marchandise, pardon. La reine Rosine, depuis que tu es, tu es motivé, ça c'est super. Je vous avez dit que la dîme c'est la base. Tant pis pour celui qui ne paye pas sa dîme. Il y a des jours où j'enseigne la dîme, il y a des jours où je l'enseigne pas. Payez vos dîmes. Payez vos dîmes, c'est tout ce qu'il peut vous dire. Il ne peut pas vous forcer. La dîme c'est la base. La reine Olga, pardon, envoie-moi encore tes détails, euh, les détails bancaires. Tu as compris, j'allais te faire le message hier pour ça, j'ai oublié. Envoie-moi tes détails bancaires. Vous devez euh, garder le cap. Et que tu connais que ce qui viendra à toi aujourd'hui, c'est ce que tu auras pensé. Hum? Et je vous ai dit, vous devez commencer d'autres activités. Certains, vous devez vous mettre sur une activité libérale. Parce que c'est la foi. Hein? De mettre comme ça que tu es indépendant, c'est la foi. Il faut la foi. Pour me là l'interprétation de rêve, c'est 50 euros, tu as compris Pourquoi tu travailles pour vous <rire> Mais donc là, ça se paye où vous dit moi, vous savez comment il me blague pas avec ça, non Mais donc, ça se paye. Parce que quand moi, je suis bagarre avec les démons, là, vous n'êtes pas là. Hum Bonjour, la reine Nordga. Vous devez laisser vos choses arriver. Il faut beaucoup de courage, effectivement, monsieur m'éveille. Beaucoup de foi. Mais c'est un chemin qui ne trompe pas. Ce n'est que par là qu'on peut t'envoyer. Ce n'est que par là. Ton boss ne va jamais venir concernant te donner 10 000 euros pour deux semaines de travail. Mais tu as lui-même vient faire ton travail. Mais tu as lui-même vient laver les des gens. 2 000 euros que quoi Pardon, 10 000 euros que quoi Tu as tout travaillé une journée comme ça, tu as tu as 1 000 euros. Donc beaucoup d'entre vous devez vous lancer voilà il y a une instruction particulière que je dois donner à certains d'entre vous il y a certaines choses que vous faites que vous devez arrêter c'est une je vais dire clairement à la fille là tu dois arrêter le business des mèches je t'ai dit ça tu as tourné tourné tu m'écoutes il y a certains produits que tu vends que c'est trop petit Arrête ça. Fais du coaching ta source de revenus principale. Lance-toi à fond dans ça. Tu vas voir ce que ça va donner. Si ça a parlé à quelqu'un, ça a parlé. Et ceux qui y en a parmi vous, vous avez peur depuis là. Tu motives les gens, tu les conseilles. Ça, ça les aide, ça leur vie avance. Mais après, tu as peur. Bon, je vous souhaite de passer une belle journée. Très, très belle journée. Ok